Bismillah. Wa man man inscrire nga. Way ban Je Je me Ah parce que j'ai trouvé ça injuste, juste incohérent. Personnellement, Je disais même ce jour-là que j'ai la casquette d'un parent d'élève. je ne comprends pas. mais pour me dire ngi wax nonu je bon sens je c'est même pas du droit c'est un bon sens. je et plus 1 égale 2, c'est facile, tu avances. Mais, mm -hmm. ben, à ce là c'est l'éducation. C'est qu'on est en train de nous flirter maintenant avec la période post-Covid. Mm -hmm. Aujourd'hui, l'actualité, c'est l'éducation. Mm -hmm. Je vous rappelle que vous avez une information. Il y a quoi, mm -hmm. 126 personnes licenciées dans des hôtels aujourd'hui. Mm -hmm. Je veux dire par là que, on est à Diakaro aujourd'hui. Nous allons rentrer dans deux semaines. Nous allons toujours sur période post-Covid. Mm -hmm. Pour dire autre chose. Autant le Sénégal a été très brave, n'est que deuxième suggestion sanitairement parlant, mm -hmm. je pense que c'est le, le moment de se mettre devant et de se préparer à l'après-Covid. Parce mm -hmm. que comment ça na rien les conséquences sont mm -hmm. Pour revenir au sujet, pour revenir au sujet, et je suis content d'avoir des enseignants devant, parce que moi, suis affaire à je suis sur mon téléphone je à l'information. Parce que j'ai trouvé ça bizarre, mais comme nous sommes tous des parents d'élèves, je vais vraiment informer comment ça se passe. Mais la source du c'est une source de bonne foi, une voix autorisée, qui m'a reconforté dans ma position pour me dire, écoute-moi très bien, Moi, j'ai une mes filles, à l'école, à la fin du mois, vous le 5, un vous fait l'école, vous fait vous mon argumentaire, allé à l'information. C'est basique, facile, pas compliqué. que je ne peux le dire que je ne peux pas dire je ne peux pas dire que je ne je je de que pas Cahier de charge vide Ici prévoir, en période de crise, pendant une période de trois mois, l'école doit s'auto-prendre en charge le de temps de, de dépasser la période noire. Et là, je, je suis avec des enseignants, et je pense que je pas eu une information de, euh, de, de fou. Quoi. Sous ce rapport, simplement, sous ce rapport, en libérance, sans subvention, sans, quoi que tu puisses invoquer, on ne devait pas payer. Si l'information est mm -hmm. du béton mm -hmm. et je pense que c'est du béton parce que vous avez dit que vous avez dit que vous que vous avez que vous avez dit que vous marche mm -hmm. le que je vais démentir. que vous de charge que Sénégal vous une que privée avez dit que que tu dois tout prendre en charge pendant une période de trois mois s'il y a une crise mm -hmm. Il y a eu exactement une crise de trois mois, de suspension de coût de trois mois. Mm -hmm. Donc, l'office encore bien argument, on ne devait pas payer. Si tu veux Bobo, tu viens maintenant sur le comportement gouvernement. On ne peut pas être dans un pays, moi, un problème commun. Je segment. Quand tu es au nord, c'est couleur bleue. Quand tu es au sud, c'est jaune. Je veux dire par là, il y 7 ans. L'éducation nationale est gérée par un boss, c'est un seul ministre qui gère qui coiffe toute l'éducation du Sénégal. Il n'y en a pas deux. Si on on c'est une administration commandée par une personne qui est sous la tutelle de président de la République. Donc, il fait sa signature, c'est applicable partout. Pourquoi monter diversion C'est des questions qu'on doit se poser. Bref, lini, lini, lini, éducation, Il faut tout servir. Exemple. Hey, nous sommes tous les gens qui ont été. Nous avons le monde. Covid. Nous avons le Covid. Moi, je suis un fou. Je n'ai aucun respect pour lui. Je ne sais pas si c'est le ou la. C'est ça. Waouh, à quel titre est bon. Ça veut dire que le oui. Covid, autant il est atroce, il est insaisissable, autant il te met devant des faits. Il t'oriente quoi Il t'oriente quoi Il y a une figure. Il y a une éducation. Il y a une éducation. Une installation anarchique, école privée. Des enseignants qui ne sont jamais d'accord avec l'État, qui ne comprennent pas pourquoi. Est-ce que nous avons des syndicalistes enseignants Est-ce que nous avons des politiciens enseignants Est-ce que nous avons des élèves politiciens des... Ça va dans tous les sens. Autant il y a une marge très équilibrée, classique, orthodoxe, orthodoxe, mais autant il y a alors de la périphérie qui, mais qui gangrène tout et finalement qui emporte même le bon. C'est un débat de fond. Merci, mais je répète pour conclure, d'ailleurs, mm -hmm. Période pré post-Covid, mm -hmm. ouais, -post wow. parce que Covid-19 pré-Post-Covid. Mm -hmm. pré -COVID. wow. Je te jure ça a commencé. Mm -hmm. Il faut que les gens s'y mettent dès à présent parce qu'on va vers des situations extrêmement compliquées. Et C'est ce vrai que je suis Je suis fort. fort. Je suis fort. Je suis fort. Mais pas je veux dire, je nous vous je je je je je moi, je suis <coughs> un pas <coughs> Moi, je suis un gâteau. je suis je suis mais moi, oui, Oui, moi. Je que peu comme de c'est un peu comme c'est un peu comme non Il a commencé très <laughs> tôt. En tout cas, il a commencé quoi Il a commencé très tôt. C'est du français. Il pas du tout discipliné. Non, non, qui Il yo Il Il pas je ne pas faire une pas fait nous sommes des live, Je ne pas fait Je ne pas Abdou aussi, aussi, c'est un peu comme ça, c'est un Touré aussi. ça, c'est un c'est un peu C'est vraiment c'est C'est de yep, vraiment, si nous avons fait des choses, InshaAllah. Il faut que nous soyons sûrs. Non, non, non, non, non, non, non, c'est-à-dire que nous avons une école, un restaurant, une boîte de nuit, un de C'est le problème, ce n'est pas parce que l'éducation, pas parce que C'est une arnaque C'est une de commander di ne sais pas faire force mais c'est Pour moi, il faut que C'est le service. Le service. Mais tu sais, pour nous, pour nous, pour nous, pour Tu pour pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour pour pour ce qui c'est que ben esprit de solidarité, pour moi, c'est un Si je mm -hmm. Alors, dit, parce que y a que le ça me pose un problème. Pour moi, esprit de solidarité, c'est un truc national. Pour moi, c'est un état national, C'est que je C'est ce ce que C'est ce si vous avez vous pouvez Parce que si la COVID-19, vous avez un problème. Vous faites ça? Vous faites Vous ça? Vous Vous Vous Vous Vous Vous Vous Vous Vous Vous Vous ça? Il y a des gestes. Pour moi, dire, je mais dire, je des dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je des dire, dire, dire, je dire, je veux dire, je veux des je veux dire, je veux dire, je veux dire, y a des gestes veux dire, je dire, à dire, dire, dire, dire, dire, Mm -hmm. Parce que ne mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Il faut nous de manger, really? allora mm -hmm. que nous Quand Est-ce que c'est pour tabac et Est-ce que c'est pour... Qui est en de Il le dire... Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Vous nous, mais pourquoi est-ce que sur un an ou voilà sur deux ans d'alléger de les mm -hmm. qui pas des problème. qui pas un problème de ne entre pas des gens qui un sont pas des gens qui ne Nous gens mais ne d'imagination. pas un petit problème qu'on peut régler. Les gens sont qui des mais par contre, nous avons des gens à défaut de faire mais nous nous sommes Dans un pays comme le Sénégal, nous sommes Parce que si avons fait des de le de Nous des sur il faut que nous niveau de solidarité s'il y a un problème, un truc un national, ah nous nous aussi des gens Dès que vous avez le problème. les problèmes, vous pouvez les résoudre. Vous problèmes. Vous les problèmes. Vous avez les problèmes. Vous avez les problèmes. de avez problèmes. Vous avez les problèmes. Vous avez les problèmes. Vous pas problèmes. les tu Bon il y service qui est déjà, moment où il y a Ils mm. il y a il y a une alternative pour les filles qui continuent à travailler. Il y a une alternative pour les filles qui Ça coûte cher. Mm. <rire> oui, ouais, mais non. cours en ligne. Il des cours en ligne. Il faut que le Sénégal est comme ça. Nous, on est des privilégiés. Non, mm -hmm. c'est le cas. Si vous avez des gens qui ont de enfants, vous avez des enfants qui ont des de qui ont des enfants qui ont ont Le qui ont et les gens sont impuissants. je trouve que par exemple malade. Ah oui. malade, avec influence, je suis désolé. Hum. Si ça école, quoi ne que Mais par principe, je suis solidaire. Je suis solidaire. Je suis Je suis désolé. Je suis Je suis <SC1> Je suis c'est de la démission. C'est vrai. Voilà. de que vous avez un secteur. un secteur. il y a un ne ding Il y a un dire que si vous avez un un transport. cest à dire que si vous avez un esprit, je vous un esprit technique. Je demande un minimum pour me donner un autre. Il y a des taxis qui des Nous gens qui ont des des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui pour des des si nous, nous imaginons, à la limite, c'est même plus fort que l'État, c'est plus fort que, que, que les écoles. Le Donc, de de... ah, mais non, de de... Oui, mais non, mais, non, non, de de... non, non, non, Il faut je le suis suis désolé. non, mais ça aussi non, non, non, non, non, non, non, tant que nous il faut le susciter il faut le susciter mmh. il faut que ni gis il a enfin tu me rejoins enfin tu me rejoins dama dama ben anecdote new york y a une boutique buu boutique a jour Il y a une boutique di il faut savoir qu'il y Non, non, ils Et pourtant, on dit que tout le monde est L'association, Parce que, donc, parce que si nous il qui et, Donc, tout te dire que, qui 24 heures, il problème. Donc, ni power to the people, les ni le pouvoir de l'église, c'est les actes qu'ils posent, pouvoir de l'État, état de parce que nous ne pas le faire. Nous le entre les mains. Nous avons tout le temps des problèmes comme ça. Il faut que nous mais comme nous il faut que nous